Bonjour Loulou, je me trouve aujourd'hui euh, au centre-ville euh, de Bayonne. Euh, je viens de terminer un entretien avec, euh, avec une cliente et pendant que nous avons cet entretien, derrière nous, euh, plusieurs, euh, bah, plusieurs personnes, un groupe de personnes s'est rassemblé et il s'avère qu'il y a une manifestation contre la fusion de deux clubs de rugby euh, différents, en l'occurrence euh, le club euh, de Bayonne et de Biarritz. Et bien entendu, bah, vous imaginez bien que les fans ne sont pas d'accord du tout, pour diverses raisons. Mais bon, ceci euh, n'est pas la, vraiment le, le, le, le sujet de, de, de ma vidéo que je voulais faire avec vous aujourd'hui, mais juste que le fait qu'il y ait des gens qui manifestent m'inspirent et me donne enfin une sorte de métaphore pour nous dans notre vie. C'est que parfois dans nos vies individuelles, pour vous individuellement, pour moi, il peut arriver que vous ne soyez pas d'accord avec des choses qui se passent dans votre vie, des choses que vous subissez, et il est important de savoir dire non. Ça me mène vraiment justement au sujet de, savez-vous dire non, savez-vous vous opposer aux choses que vous ne voulez pas Savez-vous tout simplement dire non pour ne pas plaire Savez-vous vous dire non pour ne pas justement avoir peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, de ne pas être euh, choyé Savoir dire non, c'est vraiment un, un point crucial euh, de nos vies individuelles. Alors bien entendu, ici c'est une manifestation, et pour vous, je, je, je, je vous invite à imaginer une manifestation plutôt émotionnelle, quelles sont les énergies chaque personne ici individuellement représente, peut représenter une énergie qui est en vous, que vous mobilisez pour en effet vous dire « Non, ça suffit, j'ai pas envie ». Et pas besoin d'être dans la violence comme une manifestation euh, paisible, comme celle-là. Pas besoin d'être violent, pas besoin d'être euh, vindicatif ou véhément. Non. Et vous avez euh, accumulé toutes ces énergies qui vous disent « Non, ça suffit » ou « J'ai pas envie » pour votre propre euh, sauvegarde, pour votre propre bien-être. Sachez. Dire non, apprenez à dire non et allez puiser dans toutes vos énergies positives qui vous aideront à dire non. Libérez-vous, libérez-vous de cette, de cette emprise, de je dis tout en oui et je me, je, je me prive de, de, de ma propre vie. Vous avez de la valeur et apprenez à vous faire aimer pour ce que vous êtes. Et en disant non, vous apprendrez également à vous faire respecter. Je vous dis, soyez heureux et simplifiez-vous la vie. A demain, ciao.